Bonjour à tous, c'est Gilles. Dans cette vidéo, on va voir comment improviser au piano jazz facilement, même si vous êtes débutant. Et vous allez voir qu'avec la bonne approche, on peut s'en sortir rapidement et sonner jazz facilement. Euh, donc l'idée, ça va être de prendre une cadence. Donc on va prendre, c'est-à-dire un enchaînement d'accords type que l'on retrouve dans toute la musique en général, mais également, bien sûr, en jazz, cette cadence est très importante à connaître. C'est le 2-5-1 majeur. Donc si on prend une tonalité... Donc là, on était le Do majeur. Que l'on construit un accord à partir du second degré, Ré. Donc 1, 2. Du cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5, Sol. Donc Ré, Sol. Et ensuite, que l'on construit un accord à partir du premier degré, Do. On va obtenir, alors, deuxième degré, on va obtenir un Ré mineur 7. Avec les notes Ré, Fa, La, Do. On va obtenir sur le cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5, Sol septième. Sol, Si, Ré, Fa et sur le premier degré, on va obtenir do mi sol si donc un accord de do majeur 7. Donc tout simplement, je superpose des tierces au-dessus de la première note de la note fondamentale. Et donc pour improviser sans se tromper dans n'importe quelle grille jazz, mais je dis bien n'importe quelle grille jazz et ça va sonner direct, et euh, vous allez voir que c'est vraiment fondamental comme approche, ça va être finalement de jouer dans les notes des accords. Vous allez improviser en utilisant des rythmiques. On va prendre un exemple sur un, un instrumental euh, swing, donc on va, on va jouer des croches euh, ternaires, mais voilà, quelle que soit finalement la grille ou le style, euh, vous, vous allez pouvoir improviser facilement dans les notes des accords. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, et vous allez voir euh, que de suite, alors en, avec de l'entraînement évidemment, mais de suite, on va, on va sonner juste et on ne peut pas sonner faux en fait. Donc la grille, elle fait 4 mesures. Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7 pendant 2 mesures. Et je vais donc improviser à la main droite en utilisant les notes des accords. C'est-à-dire pour le second degré, Ré mineur 7, je vais improviser sur les notes Ré, Fa, La, Do. Sur Sol 7 je vais improviser sur Sol Si Ré, Fa. Et sur Do majeur 7, je vais improviser sur Do Mi Sol Si. Alors c'est parti on commence avec Ré mineur 7. Sol 7. Do majeur 7. Deux mesures. Et ça reprend. Notes d'approche comme ça. Hein. Allez, je vais ajouter des notes de la gamme majeure maintenant. Vous voyez comme c'est simple. j'essaye de trouver des notes communes, aux accords, etc. etc. Alors, je dis que c'est ça, mais ça demande de l'entraînement. Et c'est aussi pour cela que je vous ai préparé une piste instrumentale que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous allez ainsi pouvoir vous exercer à improviser dans les notes des accords. Vous allez également recevoir en téléchargeant cette piste piste instrumentale et eh bien mes meilleurs conseils par email afin que vous puissiez progresser au piano dans les meilleures conditions possibles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo